Mais bon, ça va, elle le vit bien. Oh là Première question, est-ce que tu es en couple ou célibataire Ça m'intéresse qu'on va parler de rupture. La rupture, oui, parlons-en. Oui, j'ai toujours une petite relation avec la rupture, toute petite, petite, petite relation. Bon, ça va, on sait que la rupture, ça permet d'être plus créatif, du coup, des fois, je m'en sers. Oh, en fait, je te quitte. Yes, j'avais besoin d'avancer sur mon livre, du coup, ça tombe plutôt bien. Mais c'est tout bénef, en plus de ça, ça me fait sentir plus vivante. J'ai l'impression de ressentir des choses à nouveau, enfin vivant, Vivante, ouais, mais avec un petit bout de cœur en moins, mais je reste vivante, c'est le principal. Avec les années, je vis plus du tout la, la rupture de la même façon. Enfin si, je vis les mêmes étapes de la rupture, mais de façon beaucoup plus rapide. Du moment où tu peux t'en remettre une fois, deux fois, trois fois, la rupture, ça devient un lendemain de cuite. Vous connaissez, vous, les étapes de la rupture Grosso modo, on commence par le choc. Puis, mon étape favorite, le déni. Allô, non, je suis rentrée, je sais pas comment, non, non, non, j'étais pas tant tambourée que ça. Franchement, j'ai connu pire. Ensuite, nous avons notre bonne copine, la colère. Tu te fais poser aujourd'hui. Et pour terminer, évidemment, l'acceptation. Bon ben, tant pis. Au début en vrai ouais c'est assez dur mais après franchement on fait avec. De toute façon on n'a pas trop le choix, soit oui on accepte et on avance, soit non et on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un de toute notre vie. Alors oui après tout aimer les bonnes personnes c'est sûrement mieux, mais peut-être qu'on aime autant parce qu'il y a un risque derrière. Oui j'essaye de trouver des bonnes choses à la rupture, hein. c'est comme ça qu'on accepte, ou, ou pas. Personnellement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi les ruptures je les vis en une heure montre aux mains, pas plus pas moins, une heure. Je rentre chez moi et là boum, le choc je suis euh, vraiment toute seule. C'est wow. wow. Parce que bon, le déni, j'ai déjà vécu le déni pendant le retour jusqu'à chez moi en apprenant que je venais de me faire larguer. Donc, pas besoin de, de ressasser le passé. Maintenant, on passe à la colère. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive Je viens de me faire larguer comme si c'était impossible. Alors que si, c'est totalement possible. Comme si j'étais inquitable. <rire> la fierté qui augmente, on se sent super puissant, inquitable, etc. Alors que, bah, si, pendant la période de colère, évidemment, je l'insulte de tout. Mais jamais lui directement. J'insulte un pote. Toujours, je lui raconte l'histoire en l'insultant de tout. Mais via un pote, je l'insulte jamais lui. Non, parce que l'insulte. C'est bien, le soir, le lendemain, tu te sens coupable, du coup tu lui renvoies un message de culpabilité, t'as l'air con, il sait que t'as l'air con. Du coup, vous finissez par vous revoir, vous recouchez ensemble, ça repart, etc. Non, c'est la merde. Les messages de colère, ne jamais les envoyer, on fait les rares au début, plus à la fin. J'envoie donc toute la colère que j'ai en moi à un pote. Du coup, quand j'ai fini d'insulter mon ex via mon pote, je me mets à écrire. Soit j'écris des lettres, des lettres et des millions de lettres, j'ai trop de lettres partout, soit je me mets à écrire mon livre. Oui, parce que bon, vu que mon livre parle d'amour, du coup ça ça match plutôt pas mal les émotions en temps réel. Et pour terminer, cerise sur le gâteau, après une heure, je mets la la fameuse chanson de Jonasin, On s'est aimé comme on se quitte. Three, two, one, fait pour vivre ensemble Ça ne suffit pas toujours de s'aimer Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien et là je me dis ok ma grande, maintenant faut passer à autre chose. Et puis je retourne à ma vie hein. <rire> Évidemment n'étant pas un X-Men, après ça j'évite de le revoir pendant très longtemps, voire jamais le revoir, c'est pas grave. Parce que bon je me dis mes voisins ils doivent plus en pouvoir d'entendre. Tout simplement sans penser à demain. En vrai c'est vraiment compliqué l'amour parce que des fois ça dure trois semaines, des fois ça dure trois ans et puis des fois il faut s'en remettre, des fois faut pas s'en remettre. Tu pensais passer ta vie avec une personne et finalement non, mais dans le fond ça fait juste partie du jeu et, et moi je trouve ça beau d'aimer, j'aime ça, j'aime l'amour, j'aime tout ce sentiment d'amour, que ça soit amical, familial, amoureux, je trouve ça, ça génial de pouvoir aimer autant. Évidemment on évite de se lancer avec le premier venu, hein, vaut mieux être tout seul que mal accompagné, on ne le dira jamais assez, mais quand vous avez trouvé une personne avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes complice, avec qui vous aimez passer du temps, bah voilà faut se lâcher et puis se dire pourquoi pas, pourquoi pas peut-être que je vais en souffrir, mais, mais au moins j'aurais vécu des... des belles choses, ou pas, des fois non, mais on peut pas savoir si on joue pas. Sur ce, je vous laisse. Je retourne à ma vie de célibataire. N'hésitez pas à vous me raconter vos ruptures, comment vous pensez, quelle était votre meilleure rupture ou votre pire rupture. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire et à regarder une petite pub sur Utip. Ça me fait toujours très plaisir. C'est une façon de me faire des dons sans me filer d'argent réellement. Vous avez juste à regarder une petite pub et, et, et voilà, c'est super mime pour tous ceux qui le font. Sur ce, gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Pensez à demain, à demain, qui. Te... te passe un peu trop bien abonne-toi